On un petit peu en fait. la dépasse. J'ai Hendle J'ai Toi aussi Non, on a Endel les deux en même temps Mais non Endel, handle et one for all <rire> LOL What the fuck Allez attends attends on se touche la on se touche le bâton On se touche le bâton Viens viens ici on se touche le bâton je belo. Viens ici, Jabelo on se touche le bâton. Ici, Jabelo hop hop hop, Jabelo Viens, notre... on touche nos bâtons. Oh, Jabelo et moi, on touche je les bâtons. Veux... <rire> et en plus, lui, il a One for All à 16 millions. Oh là là, la rentable, quoi. Bon, le temps, on, on va pas en parler quand même. Hein. <rire> bon, bah. Je... Eh, mais ça va, j'ai fait 7 secrets, j'étais un mec de type professionnel, gros.